Hey! <laughs> Alléluia, Amen, Amen Nous allons faire notre requête de prière Amen, nous allons l'approcher Amen, Amen, Amen Avec Papa nous Amen, parce que Amen la fleur Tant que mes côtés et prier pour lui, En tant que un commandant en tant Amen, nous nous pour ma orientation Pour mener le monde Pour conduire le monde faire tout le monde Pour dire le Seigneur t'en prie Pour quelle y ait la grâce ou limer l'antenne n'y ou avancer avec lui, dans le nom de Jésus-Christ. On nous lever voir, nous constatons, avec nous, Pasteur Gignas, qui pourra nous conduire, nous, dans le au nom de Jésus. Dieu de toute bonté, Dieu de toute consolation, Père des lumières, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons descendre, nous bien bas devant nous, pour nous remercier au Seigneur, pour grâce que vous faites, nous, entendons ça. Pour être capable, Seigneur, Dieu, un tel homme. Pour capable, Seigneur, de choisir, de façonner, à manière. Pour être capable de camper pour nous. Et pour être capable fortifier nous. Pour être capable d'ouvrir l'intelligence. Pour être capable ouvrir les yeux nous. Sur tout ça, Seigneur, Dieu, gain de bon dans le royaume. Et sur tout ça, qui y a de mauvais. Car Satan. Nous descendons bien bas pour nous saluer au Seigneur parce que notre trajectoire que tu as nous, nous connaît l'ennemi en t'as fait plan pour le patrouiller fait atteignant ça mais Seigneur comme bras ou tout puissant, comme Seigneur Dieu, au doit triomphant ou travail jusqu'à ce que Seigneur, je dis, ou mettez Papa nous, Seigneur Dieu, au sommet, sous tête Satan, sous tête le monde, sous tête fatra la vie. Et la aidez-nous à râler, nous nou monter. Pour nous sous-tête Satan, pour nous sous-tête fatra, pour nous sous-tête, Seigneur Dieu. Sous la vie. Nous nous merci en pile. Nous venons cotonner au bon Nous déposer, Seigneur Dieu, Petite garçon devant trois nous nous connaissons seigneur actuellement là c'est pas deux manigans diable à fait diable en bas diable dans sous diable dans cimetière diable dans grotte diable en l'air tout seul seigneur pour capable à contrôler un seul nom mais étant donné que seigneur dieu ou gagne un mot et bâle peuple Israël ou te dit que okay, ou grave ou n'a pas même et ça ou grave ou n'a pas même Bagues forces qui dépassait ou qui souscotaient ou tout en bas où j'ai j'ai pas qu'à tout ça nos petits garçons gravés en pomme même nous nous merci pour ça nous vînons qu'au pour nous dire, Seigneur Dieu pour continuer mettre confusion dans le monde de Satan pour continuer mettre confusion en bas en mer non ça depuis aussi tel pour qu'un tonnerre pour qu'un grenade pour qu'un explosif pour qu'un tsunami pour qu'il y ait des flammes de feu qui ont jailli depuis ce côté, il y a cité non ça, papa, non pasteur, amène la flamme pour chaque lettre non mon seigneur dieu a fait des gars pour ces du feu pour ces rage de feu qui a vidé parce que seigneur dieu de tous les temps vous êtes toujours cherché chercher un monde un monde qui pour camper pour vous alléluia parce que seigneur et de d'être chercher Vous on cherché un paquet équipe pasteur l'a chercher où joindre en bas puissance vatican il a manger manger corrompu Mange sale, l'agent sale, vous équipe qui chercher vous cherchez, yo Yo, en bas femme, yo un bas seigneur, trois femmes d'Égypte, yo en bas unie, marché, vous madame yo, y'a remarier, prends madame ça, vous ça, ça, ça ça, conjugué, verbe femme, verbe place une femme, ou pas jouen, ou tap chaché. Alléluia, quel te temps avant le Seigneur, ou jouen gagne qui te plongé dans maçon loge, ou yon fou dans ma chie, yon diable, ou ap chaché, ou jouen en bas, Seigneur Dieu bas là ou jouen yon en bas, diable grand chemin, ou jouen yon en bas, diable prospérité, yon ap maché, chaché, chaché graine du riz, yon ap maché, chaché, grain graine bois, ou ap chaché, amen, même dans Seigneur, ou t'es content, ou tap cherché. Prophète, vous chercher ça y a tué, ça tombe dans le faux. Mais Goshou, vous te joignez le prophète des prophètes, Jésus de Nazareth, pour te venir comme sauveur. Sans Seigneur Dieu exception, votre Sauveur par excellence, Et bien on chercher notre Seigneur. On t'a chercher longtemps, même Jean, on t'a cherché sous Ézéchiel, même Jean, on t'a cherché, Seigneur Dieu, notre Daniel, même Jean, on t'a cherché notre chadok Meschach et Ahabnego. et eh bien, assouie à Seigneur, nous cendou merci, dans nos chachous, nous cherchons, nous rejoignons, nos serviteurs qui d'accord, sacrifions-les Sacrifier la vie, petit. Sacrifier la ville en premier lieu, sacrifier toute salle gagné comme succès dans nos yeux du monde, comme richesse aux yeux du monde, pour le dessiner, pour le mettre en papier. pendant ce temps, pour équipe qui prend, qui met en valeur, mais lui-même, il réduit, pour le monter avec le nom de Jésus-Christ, pour le dire Seigneur, pendant que la prospérité en explosion, lui-même a explosé le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout côté le passé, la faire retentit la voix de Jésus-Christ. La la force de Jésus-Christ, la fête seigneur Dieu, l'éternité, la, la souveraineté, la ferie, la providence de Jésus-Christ, comme le Seigneur des Seigneurs, comme le roi des rois, nous demandons donné ton prix souple. Même son Seigneur, où t'es conduit, papa mon Dieu, tout serviteur qui t'a servi dans ces temps, m'a la grâce, puisque explosé grâce. On va toujours quitter l'explosion sous le diable, sous péché. Quel que soit côté elle passe, il va songer, il va toujours rappeler avec le nom de Jésus-Christ, la victoire est possible. Moi dois couvrir et mettez en confusion tout ennemi qui est derrière elle. Mettez en trouble tout ennemi qui est derrière elle, Pour continuer à avancer de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Levez-moi, béni soit l'éternel, mon rocher. Béni Car les hommes avec lesquels, yes, mais elles sont puissantes pour renverser, qu'ils soient comme la balle, emporter, emporter, emporter, yes, de leur route, et que l'ange de l'éternel, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Yes, ou Chita, nous pourrons continuer à lancer des missiles avec des psaumes de combat, amis auditeurs, amis des ondes, yeah. ou même qui connectent ensemble avec nous, qui étaient bon, Dieu bénisse, Amen, nous commencer à avancer, nous continuer à avancer sur l'ennemi, au nom de... Yes, il y deux options ou bien yo converti, yo ba Jésus-Christ le sa va repentir, yo va confesser, il va, va dire mais qui ça Et amen, ne t'a fait ou bien tout, yo mouri au nom de au nom de. Donc choix nan men, choix pas nan men nous. Nous même c'est lancé, n'a pas lancé, c'est âmes n'a pas avancé au nom de. Yes, somme 12, pasteur Mathuré Michelet, somme 27, cher Charles, Amen, Shirley, Maximilien Somme 36, Sœur Mifedem Pierre Louis, Somme 58, Sœur Esther Charles, Somme 94, Sœur Fendi Noël Lafleur Somme 112, Pasteur Junias Joseph Et Somme 109, Pasteur Deglas Au nom de Jésus-Christ, on avance ensemble avec Somme 12 On dit, tombe diable Tombe, crase diable